Manager, c'est un métier, comme tout métier, il s'apprend. Souvent sur le tas, après une désignation sur la base des compétences techniques reconnues et de l'ancienneté. Mais est-ce toujours suffisant, est-ce toujours satisfaisant Nous vous proposons d'identifier, en collaboration avec votre responsable hiérarchique, parmi les quatre rôles du manager, celles des 24 compétences dont vous avez réellement besoin à votre poste. Une fois ceci fait, nous vous proposons d'acquérir ou de développer celles que vous ne maîtrisez pas encore suffisamment. Ceci sera fait à votre rythme, dans l'ordre qui vous convient, en vous éloignant le moins longtemps possible de votre équipe. Un métier, c'est fait pour être exercé. L'acquisition de ces compétences doit donc être centrée sur la mise en pratique. C'est pourquoi les modules de formation sont articulés autour d'ateliers pratiques d'une demi-journée, entre pairs, précédés d'une phase d'apprentissage et suivis d'un renforcement et d'une évaluation finale en ligne, sur notre plateforme d'enseignement à distance. En plus de cette efficacité, cet outil permet à votre employeur de s'assurer de la parfaite conformité de la formation avec les exigences réglementaires. A très bientôt donc